Dans cette vidéo, je vais te présenter Loom, un outil qui te permet de te créer un compte gratuitement et d'enregistrer des vidéos que tu pourras ensuite partager avec ton audience, tes collègues, tes élèves ou même bien sûr tes clients. Donc, c'est une plateforme qui est très pratique et en cette période où on est confiné suite au Covid-19, je voulais mettre en avant le fait que Loom justement enlevait sur ses plans gratuits euh, des limites d'usage. De, Donc, on peut avoir beaucoup plus de vidéos que d'habitude jusqu'en juillet, je crois et euh, qu'il était également gratuit durant cette période pour tout ce qui était le milieu éducatif. À voir comment ça se passe en France, je ne sais pas si c'est possible, mais on peut en apprendre plus ici. Dans tous les cas, c'est une plateforme qui peut te permettre de communiquer, de garder le contact avec tes clients bien sûr et de faire tout ça de manière très rapide et facile. Comment ça fonctionne Lou, en fait, c'est une plateforme. Donc, on va se rendre sur ce site et on va... Euh, avoir la possibilité déjà de euh, se créer un compte. On va se connecter avec un compte Slack, Google ou avec une adresse mail. Et on peut également télécharger Loom gratuitement sur son ordinateur. Donc lorsqu'on va cliquer ici, ça va installer le programme Loom sur son ordinateur et on aura la possibilité donc d'enregistrer ben, ses écrans, son écran tout simplement, mais aussi euh, soit si on veut juste s'enregistrer soit, ou si on veut enregistrer en simultané soit et euh, où on apparaît en bas à gauche de l'écran et son écran. Donc on a ces trois possibilités. On a ensuite la possibilité d'installer une euh, extension dans Google Chrome qui se situe ici et ça nous permet d'utiliser directement en fait le navigateur entre guillemets pour avoir le système d'enregistrement. On n'est pas obligé d'utiliser le programme qui est sur notre ordinateur quand on a aussi cette extension. Voilà. Alors, on passe à la pratique. On va voir comment ça se... Euh, on va voir comment ça s'utilise et comment ça se présente à l'intérieur. Donc, je vais aller sur mon compte et te montrer un petit peu tout ça. Je me suis authentifiée sur mon compte et ça me propose plusieurs choses. Donc, on a un écran déjà, où on a bien sûr une barre de menu qui nous permet bon, toujours d'accéder à, à différentes... Euh, informations comme les prix bien sûr de Loom, euh, ces vidéos donc nous on arrive directement sur toutes les vidéos qu'on a enregistrées donc ce sera vide si tu n'en as pas encore et un bouton plus où tu as le blog, euh, l'application si tu veux enregistrer sur ton ordinateur etc. Euh, tu as ensuite en dessous, toutes, comme je viens de le dire, toutes tes vidéos qui apparaissent et tu peux également les classer. Alors moi, je ne les ai pas classées depuis un moment, mais du coup, je vais profiter de cette vidéo pour te montrer. Donc, je crée tout simplement un nouveau fichier que je vais intituler « Client ». puisque. J'utilise énormément Loom en fait avec mes clients quand je dois leur faire des retours sur euh, leur site internet. Donc ça me permet de présenter les choses très rapidement et plus facilement euh, qu'à l'écrit. C'est beaucoup plus parlant et surtout ça va plus vite donc, si je veux mettre certaines vidéos, par exemple, dans euh, mon fichier client, tout simplement, je vais cocher, je vais cliquer sur « Move » et je vais le mettre dans mon dossier. Donc, ça permet également d'avoir euh, des vidéos qui vont être organisées sur notre plateforme, histoire de s'y retrouver. Deuxième chose que ça me propose, donc, c'est de faire tout simplement une nouvelle vidéo. Je vais donc pouvoir enregistrer, comme je l'ai dit, mon écran, moi-même ou les deux, mon écran et moi-même. Je vais cliquer. Je ne sais pas si ça va marcher étant donné que je suis déjà en train d'enregistrer un écran. On va voir. Alors non, je l'ai déjà. Donc je vais cliquer directement sur mon extension. Et voilà ce que ça me fait. Lorsque je clique sur l'extension Loom, donc automatiquement ça m'ouvre entre guillemets ce pop-up qui va me permettre de faire mes réglages et coucou, je ne sais pas où est ma caméra, je suis donc en bas de l'écran à gauche, j'apparais ici avec des euh, différents boutons pour arrêter un enregistrement, mettre sur pause ou commencer mon enregistrement. J'ai la possibilité ici d'enregistrer donc l'écran, c'est-à-dire ce qu'on voit sur mon écran plus ma caméra que je peux vous faire coucou je peux enregistrer simplement mon écran du coup là ça me permet de mettre une photo euh, de moi si je le souhaite mais je ne suis pas obligée je peux également euh, la, la fermer et je n'aurai que mon écran ou je peux enregistrer simplement ma caméra euh, juste ma caméra en fait ça n'enregistrera que ma caméra là on le voit pas mais ça ça occupera tout l'écran je vais revenir donc sur Screen Only et là j'ai plusieurs choses qui me sont également proposées. Je peux enregistrer donc absolument tout mon tableau de bord, donc tout mon ordinateur entre guillemets, euh, ou alors l'onglet le, euh, sur lequel je suis si je suis sur un onglet internet. On a donc notre microphone audio qui apparaît ici, on voit que ça, ça bouge, donc il est bien sur on. On voit quelle source on va utiliser. Donc là, il utilise le micro par défaut. On peut utiliser donc une photo ou pas pour euh, cet, cet onglet si on ne veut pas se montrer en caméra. On peut choisir de montrer ou pas les contrôles. Ça, la personne ne le verra pas dans la vidéo finale. Et mettre un petit countdown au moment où on souhaite enregistrer. Et une fois que tous nos réglages sont faits, tout simplement on clique sur start recording et là on va avoir donc notre petit compte à rebours 321 qui va apparaître et ça va enregistrer donc notre vidéo une fois qu'on a terminé notre vidéo on clique ici donc ce sera un bouton stop plutôt que le bouton play et notre vidéo est automatiquement enregistrée et lancée sur la plateforme loom c'est à dire que du coup hop, je vais revenir ici la vidéo va automatiquement apparaître dans notre dashboard et on on pourra ensuite la partager. Donc encore une fois, toutes les vidéos que tu enregistres, elles sont bien sûr stockées ici, sur ton dashboard, sur ton compte, qui t'est privé. Donc pour l'instant, personne en fait, entre guillemets, ne peut avoir accès à tes vidéos, euh, sauf si tu partages tes vidéos, que tu les mets en mode public. Donc pour cela, je vais te montrer comment ça se passe, comment tu peux partager une vidéo avec ton client euh, ou la personne avec qui tu souhaites partager. Donc on clique sur notre vidéo. Et là, on a différentes informations. On a notre vidéo qu'on peut visualiser, bien sûr, ici. On, a, on voit qu'il y a des petits emojis en dessous de cette vidéo. C'est parce que les personnes, si on active cette option, euh, les personnes peuvent euh, laisser un petit emoji pour réagir à certains moments de la vidéo. On a la possibilité d'accepter les commentaires. Donc ça, c'est assez bien finalement dans un échange, même avec un client, euh, car le client peut mettre directement ses commentaires en dessous. Et on a à droite les informations principales qui vont nous permettre de paramétrer des choses sur notre vidéo ou de la partager. Donc, pour envoyer notre vidéo, on peut copier le lien qui est ici en cliquant sur « Copy link ». Et on va coller le lien, alors n'importe où, dans un mail, etc. Et notre vidéo donc pourra être vue par la personne qui aura le lien. La personne va cliquer sur le lien et elle sera amenée sur la plateforme. Elle verra sa vidéo, uniquement sa vidéo. On peut également choisir des options pour le côté privé de la vidéo. Donc, on peut euh, donc si, si voilà, si tu n'as que le mot privacy, clique sur manage et tu trouveras différentes options. Donc, on peut. Euh, faire en sorte que seules les personnes qui ont le lien puissent voir la vidéo. Ce qui est, lorsqu'on fait des vidéos pour des clients ou qui sont euh, donc justement un petit peu dans un caractère plus privé ou professionnel, c'est bon de garder cette option ou on peut les rendre publiques et là, elles peuvent apparaître, apparaître pardon, dans les Google Search. On a la possibilité d'éditer notre vidéo. Donc, si on clique sur Settings, on voit qu'on peut autoriser ou pas les commentaires, les notifications par mail, les euh, réactions émojis, etc. Donc ça, c'est un petit peu tout ce que je viens de décrire. On a la possibilité de faire euh, un petit montage, entre guillemets, vidéo. Si on a des coupes à faire, on peut le faire directement depuis Loom. Donc, c'est pas un grand montage qu'on peut faire. C'est vraiment juste là, découper cette vidéo sur cette version gratuite. Voilà et on a également donc ces options qui peuvent t'intéresser, on peut télécharger notre vidéo histoire de ne pas la perdre et dans ce cas-là la stocker sur une Dropbox ou une Google Drive, ce qui est une bonne option. On a la possibilité de supprimer notre vidéo, de la dupliquer et pour la partager, on a en cliquant ici encore plus d'options. Donc, on peut toujours retrouver notre fameux lien qu'on avait ici à droite également. On a un lien GIF. Ça permet en fait d'ajouter un petit, une petite image, un petit GIF qui va représenter notre vidéo. Donc, c'est un petit peu plus parlant si notamment on veut la partager dans une newsletter par exemple. Euh, on peut avoir un code qui permet d'intégrer notre vidéo bah, sur notre site internet par exemple. Donc, c'est intéressant si on ne veut pas utiliser un système comme YouTube. On peut partager notre vidéo directement sur les réseaux sociaux ou par mail. Donc voilà, c'est quand même un système qui est très pratique pour communiquer à distance alors bien sûr là on n'est pas dans l'échange mais euh, en direct en tout cas mais on est dans un moyen qui va vraiment te permettre euh, notamment dans cette période bah, de partager euh, que ce soit euh, un prof avec ses élèves des slides sur les leçons ou euh, un client avec qui on travaille d'habitude peut-être en direct, ben là on va lui présenter les choses euh, par vidéo interposée. Et surtout ce qui est assez sympathique, c'est qu'on peut voir si la vidéo a été vue ou pas. Je sais par exemple si ma cliente a vu la vidéo, si elle l'a vu plusieurs fois ou non. Donc on, on garde un petit peu euh, le suivi en fait par rapport à ça. Et le côté commentaire peut être aussi assez sympathique pour justement échanger sur notre vidéo. Donc voilà un outil que j'apprécie énormément, auquel tu peux accéder sur le site loom.com. Le lien est sous la vidéo. J'espère que tu en feras bon usage et que cet outil aura pu t'aider peut-être à faire des choses différemment de d'habitude et garder la communication avec ton entourage ou tes clients par exemple.